Connais-tu la légende des Gamirés Qui est-ce qui vous a parlé de cela, mademoiselle Johanna J'ai entendu mon père en parler avec ma mère. Qu'est-ce que c'est Non, vos parents me puniraient si je vous en parle. S'il te plaît. Montrez bien, mais vous me promettez de ne pas leur en parler. Promis. Eh bien, la légende raconte qu'à cette époque, vivait à Graïja le même peuple, les Gamirés. Leur civilisation était prospère, Grâce à l'énergie qu'il y avait dans, dans cette planète, la lindra. Un jour, un seigneur méprisant et, et avide de pouvoir a ordonné à ses joaillis de lui forger un solide bijou, le bijala. Il obligea ses scientifiques à extraire toute la lindra de la planète et à le mettre dedans. Avec ce pouvoir, il pensait devenir le maître de Kraydja. Mais nul ne peut contrôler la Indra. Et pendant des cycles et des cycles, elles se sont battus entretués sans jamais pouvoir réouvrir ce bijou. Ce maudit bijou. Même le Seigneur Stark n'y est pas arrivé. Car il s'agit en effet de, de votre ancêtre, Mademoiselle Johanna. Malheureusement, à sa mort, les Crijja se sont divisés en deux clans. Les descendants de Stark et les Grios se sont partis vers l'est, dans le froid des montagnes. Le roi même non, son plus farouche opposant, ainsi que les Agas, eux, se sont installés dans les chaînes les plus chaudes de l'ouest, et ils ont enfermé le bijala dans les sous-sols de leur nouvelle cité, Rajal. Laissez-la partir! Will, n'est-ce pas? Et toi, c'est Rose? Akardos a fouillé dans vos mémoires. La laisser partir? Pourquoi la laisserais-je partir? Elle m'est bien plus utile ici que sur la terre. Regarde cette marque. La Lindra est en toi, Rose. Tu es devenue la clé. Et grâce à toi, je deviendrai l'élu. C'est son asthme Donnez-lui son inhalateur Vite hum. Est-ce ceci hum. oui. Donnez-lui, je vous en supplie Tu me jures d'obéir à mes ordres oh. <rire> Je suis plutôt fier de mes nouveaux hologrammes. Commandante, vous allez bien Sortez tous d'ici Emmenez la prisonnière dans sa chambre. A il m'en faut plus. Qui -vous tu es dans une prison de la forteresse de Stark et nous sommes le commando gamma des forces spéciales Aga Des Aga Ça soit voit pas Oh putain mais je sais pas ce que c'est moi des Aga J'étais tranquille avec ma rose dans le parc et je me retrouve dans une prison avec des meufs oranges qui parlent français Sois poli oh. c'est l'inverse C'est toi qui parles notre langue Tu es un traducteur universel dans la nuque Stark a dû te le poser je suis plus sur Terre Vous êtes pas sérieuse Vous êtes des extraterrestres. La Terre Il dit vrai. Je l'ai vu sortir de la faille spatiale, celle qui mène à la Terre. C'est là-bas que j'avais jeté le bijou-là. Oh non, ma montre, elle est où Ouais. T'es sur une autre planète. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ton foutu bracelet. Oui, mais c'est vachement important puisque c'est grâce à ça que je vais vous sortir d'ici. Tiens, voilà ta oh. montre. Je l'ai trouvée jolie. Maintenant, reculez. Je n'aimerais pas que vous vous cassiez un ongle. Je te réserve la même chose si tu n'arrives pas à nous sortir d'ici. J'ai un truc. Laissez-vous Je suis un étudiant en robotique et une matière où j'assure, c'est la biotechnologie. En gros, avec ma mécanique, je peux tout faire. Ouais, bien joué. Mais ton speech était long et obscur. Maintenant, excusez-moi, je reviens. Au secours Au secours La garde La garde, La garde La garde La garde. La garde. Deux. Tu sais, les agas, les ennemis de nous. La, la, la gare de. J'ai pas compris. Mais ça marche avec plein d'autres trucs! Du genre. Euh, la gare. Stro. <rire> la gare. Let. La gare. <rire> ga... Dou. La gare. Dou. La gare. Dou. La, gadou, gadou, gadou, la, gadou, la gadou. On est vraiment est débiles, hein. Excusez-moi, messieurs. Lequel d'entre vous dois-je tuer pour récupérer mes affaires? Oh, bah oh, ben personne. personne. Personne, tenez. Tenez. Merci beaucoup, messieurs. À ah la, la garce, garce Ah ben là, ça marche. Ah oui, ça va, t'apprends vite, hein. Ah ouais. Ah mais c'est pas possible, c'est un cauchemar ou quoi Au lieu de brailler, regarde plutôt par là. Bienvenue à Rajad.